Bienvenue pour cette vidéo concernant la Manche 3 de la première édition de la Petite Ligue GeoGuessers. Cette semaine, c'est clairement la Manche la plus dure, puisque on va jouer sur 500 milieux en France métropolitaine. Il s'agit juste d'une carte qui reprend uniquement la France métropolitaine et on peut tomber mais alors n'importe où. Et comme statistiquement il y a plus de routes au milieu de nulle part qu'en pleine ville, ça risque d'être très très compliqué. Beaucoup de choses vont probablement se jouer à cette manche, donc c'est parti, bonne chance à moi Non, c'est pas lisible. Alençon, 5 km. Alors, Alençon, c'est par là. C'est où Alençon Après, c'est peut-être un petit amour. Là. D30, D520. D30, D30 D520. Saint-James, on est là. Donc, nous, on vient de par là. Une maison avec ce petite machin, sa petite dépendance qui est là. Ah oui, je pense qu'on est là. Allez, on guess. 2 mètres. Oh là là, là. Est-ce qu'on est qu peut voir le joueur Non. C'est bon, allez. Première manche, ça s'est très très bien passé. Enfin, premier round de cette, de cette troisième manche qui s'est très très bien passé. On passe à la suite. Un stop. On va aller vers le stop. Non, ok. Ok. Euh, Crécy... Abbeville. Abbeville. Crécy en P et Abbeville. Euh, ça me dit un truc, ça. le château 0,3 donc je suis bien dans la bonne zone côte d'opale côte d'opale la côte d'opale c'est par là Ah, ben, vite. Voilà. Donc, ça, c'est là. OK. Par là, D-941. 941. Oula, ouais. Le temps le temps file, comme des voitures. Le ponchel, ça me dit un truc. Oui, le ponchel. Par là. Auxil Château. On y est arrivé. D-941. Donc, on vient de par là. Vite. on était là donc on doit tenir de par là je pense euh, ouais je pense soit par là soit par là voire même on était un peu plus par là ou en face je sais plus 41 mètres ouh bon ça commence très très bien mais c'est que les deux premiers rounds on enchaîne tout de suite Ah, là déjà, c'est pas, pas la même, hein. On va aller par là parce que ça a l'air de descendre. Là, croisement. de lance filard de lance par gros sens. Ouais. non il n'y a pas de numéro de téléphone il n'y a rien ou c'est compliqué ou c'est très très compliqué Musée de l'eau. Pont en Royan. Je pense qu'on va avoir que ça. À 10 minutes à gauche. Pont en Royan. Pont en Royan. Est-ce qu'on serait pas dans le Vercors Crochanche. Oui, ça c'est là. Les grottes elles sont là. Pont en Royan, c'est là. Et alors nous... On était sur la D292. Euh, alors, est-ce qu'on était exactement sur la D292 Je ne sais pas. Euh, bon, je vais retourner au point de départ juste pour se donner une idée. Mais là, on est par là. 1,8 km. Ah, rame Où ça va être serré, hein, je pense. Hein. Où ça va être serré. C'est départemental de la Vienne, Ancher. Bon, déjà c'est pas mal. Alors la Vienne c'est par là. Ancher, bah, c'est là. Si on était sur la D29. Donc là on arrive place de l'église. L'église elle est là, donc on vient de là, clairement. Tac, retour au point de départ. Je pense qu'on est par là, on va juste le confirmer avec la route. Ouais, ouais, ouais, 100% est par là, estimé placement, 17 mètres. Aïe, aïe, aïe, aïe, j'ai perdu un point. Mais bon, franchement, cette manche-là, je le sens très très bien. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on croise un ruisseau. Merci. Alors ne vert, autant, autant et ne vert. Ça me dit des trucs ça. Ne vert, ne vert, ne vert. Alors où est ne vert Je ne retrouve plus ne... si ne vert. Ne vert est là. 16 D981 là Avril là Je fais le croisement entre la D981 Et là D287 ça. 287 287 on est là la rivière le passage à niveau entre la rivière et le passage à niveau on est clairement ce virage on est clairement dans le virage ouais on est là 10 mètres récap 24943 points et donc après cette excellente partie pour moi place au classement de cette manche Docteur Alambic, un des 39 qui remporte les 15 points. Moi, je suis juste derrière avec 14 points. Babatubi, qu'on avait vu déjà la semaine dernière, arrive à se à la 3ème position et remporte donc 13 points. Juste derrière, suive Aquarius qui vient de rejoindre la Ligue et qui commence très très fort avec 12 points. Et enfin, Easy l'Ancien en 5ème position qui remporte 11 points. Au niveau du classement général, Dr Alambic qui est très très confortable avec sa première position, il a 45 points, il est quasiment irratrapable. Juste derrière, Del 21 qui a quand même réussi à remporter 10 points lors de la précédente manche arrive à 38 points et solidifie sa seconde place. Revenu en troisième position, gagne une place par rapport à la semaine dernière et échange avec Elianar qui tombe à la quatrième position avec 31 points. Et quant à moi, je fais une remontée puisque je passe de la 7ème à la 5ème place avec 30 points à juste un tout petit point du 4ème. Rien n'est encore décidé dans cette ligue. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la 4ème et dernière manche. On retourne sur la diversité française pour finir en beauté cette petite ligue. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À la semaine prochaine. Ciao